Euh, par mois. Bah, déjà de se retrouver en entre amis, d'avoir dans les mains souvent des objets qu'ils n'auraient jamais pu se payer. Les poubelles, faut pas croire que c'est ce qu'on croit. Hein. C'est pas euh, des trucs qui puent. Ça va de la commode Louis XV, porcelaine de, de Chine. Enfin, il faut visiter, quoi. c'est pas racontable mon truc. Euh, des vêtements euh, Dior, hein, des, que euh, des godasses euh, à 300 euros la paire, hein. enfin, des pianos, des, des armoires Louis XV à, à 500 ou 600 euros, des tableaux à 1800 euros. C'est Ce qu'on doit à la collectivité, c'est que euh, la collectivité, fatalement, elle nous donne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 c'est ce qu'on doit aux autres, c'est ce que les autres nous ont donné qu'on rembourse. Normalement, pour que nous, on ait le droit de, de, de ramasser quelque chose, il faut que ce soit soit les employés de la communauté de communes qui nous disent voilà, il y a une baignoire qui est sur le bord de la route qui appartient à personne, est-ce que vous pouvez envoyer un camion pour récupérer la baignoire Si la baignoire est en bon état, on va la mettre dans le magasin à un prix sans concurrence. 6 euh, euros, mettons, négociable, c'est toujours négociable chez nous. Et fatalement, il y a quelqu'un qui est en train de bricoler dans un coin, il y a un paysan qui élève des moutons, qui cherche un abreuvoir, Il y a, y a, y a. donc euh, fatalement, la baignoire, elle va faire euh, un chemin, elle va finir un deuxième emploi, et elle va faire 5 ou 6 euros. Un, un, un conteneur maritime sur le site de la déchetterie, les valoristes qui sont sur site... Qui doivent être cinq, ils viennent tous les après-midi ou tous les matins, enfin c'est fonction des disponibilités de chacun. Ils prélèvent, c'est rangé dans le conteneur. Selon la saison, en ce moment on ne vend pas tellement d'affaires de ski hein, ou de poils à mazout, donc on a, on a enlevé les poils à mazout, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les récupère pas, parce que les poils à mazout c'est maintenant qu'ils se jettent. Donc nous on récupère les poils à mazout, on récupère les skis, les chaussures de ski. Enfin, tout ce qui est, est d'hiver ou d'été, on s'en fout. Maintenant, on ressort les tondeuses à gazon qu'on a récupérées du coup d'avant. On les a réparées. Enfin, réparées. On leur a donné un petit coup de peps. Pour l'ordre de Dieu, elles vont en démarrer. Et hop, on va. Donc, on, on est adapté à la saison. Au début, on, on récupérait systématiquement à l'œil en se disant, tiens, ça vaut ça. Ça vaut ça. Quand je dis ça, c'est cher, 5 euros. On s'est aperçu qu'un train électrique, euh, c'était 20 euros les 5 rails dans l'occasion. Ben oui, on a fait mettre Internet dans l'association. Ça fait que les plus, plus vaillants pour Internet, ils font de la recherche. Pour, en en ayant, On a le produit, il euh, y a quelqu'un qui dit ce produit, est-ce que, est que ça vaut Est-ce que ça vaut rien donc, il y a fatalement quelqu'un qui se met à rechercher, qui dit euh, « Putain, le tableau, il est classé à tel endroit, euh, il, il vaut 1800 euros. » Moi, j'étais un marginal dans l'histoire. J'avais décidé que je partais à la retraite. Je, je trouvais que j'avais beaucoup travaillé. On trouve toujours qu'on a trop travaillé. Même, c'est inadmissible d'avoir travaillé autant. 42 ans, c'est un scandale. Et je m'étais dit, je ne fais plus rien. Mais alors, rien, mais Alors, j'ai essayé de regarder la télévision. Au moins... Si, c'était l'hiver, donc... Euh, c'est En septembre, c'était pas terrible. J'ai dit, bon, ben, on va essayer de camper, quoi. Alors, j'ai essayé de faire comme mon beau-père. Il me tu sais, il y a de beaux matchs. Hein. Bon, ben, je vais essayer de regarder... Le... Et franchement, je me suis fait chier tout le long. Hein. Il n'y a pas d'en C'était effrayant. Et j'ai un copain qui est curé, qui était éducateur avec moi, qui... qui les hasards de la vie, qui me dit euh, oh, j'ai un truc, il y a un truc de curé, ils, ils aimeraient bien avoir un barjot comme toi. Je dis ah tes conneries, parce qu'ils m'avaient déjà fait le coup comme ça, on s'était retrouvé dans des merdes, on s'est retrouvés chez les toxicaux. Donc je dis non, non, ça va pas. Et puis mais si bah, tu viens une fois, puis, et puis tu verras bien, si ça te plaît pas, tu pars. Et là je suis resté à soutien et partage, une association de Gulfy, je ne sais pas si vous connaissez. Qui, elles aussi récupèrent des trucs, mais leur argent à eux, enfin ce qu'ils récupèrent, ils le vendent avec euh, les sous, c'est pour aider des gens en difficulté. Sans le savoir, j'ai fait ma formation là. Donc Je me suis retrouvé avec Philippe Bérard qui lui avait son projet dans son coin. Il était conseiller municipal à monjou et moi j'étais conseiller municipal à Salette. Donc euh, mon maire m'avait dit, euh, il te faut un truc à ta taille, les poubelles, il y a une commission des poubelles, ça t'intéresse Je dis ouais, ça me rappellera le boulot, on va y aller. Donc j'ai choqué tout le monde, puisque tout le monde savait que j'étais éducateur. Donc dire que ça allait me rappeler le boulot, c'était pas le bon plan. Bon, enfin, ils ont pris l'habitude maintenant, depuis le temps que je suis ils ont l'habitude de conneries, donc ils s'adaptent. Donc on est parti comme ça. Après, j'ai rencontré, à soutien et partage, Nicolas Nessien, qui lui est, est le véritable, authentique, euh, comme la source de la Loire, c'est lui, le, le vrai mec qui avait gambergé le truc. Et tous les vendredis, on avait un moment, après la vente, parce que le, le, le soutien et partage ne bossaient que le vendredi euh, matin. On avait trouvé un truc, on s'était acheté une bouteille de Ricard, et le vendredi, on se retrouvait entre copains, on est français, hein. Allah ne nous a pas encore frappé. on se retrouvait et on se buvait le Ricard. Donc sur le parapet du pont à, à Diolfi. Et doucement, de fil en aiguille, et si on faisait quelque chose. Nicolas Nessien avait déjà rencontré le vice-président de la communauté de C'est Com long, hein, mon truc. Hein. Une, his une, une histoire, elle est terrible quand elle commence, quand on la prend par le début. Il en avait déjà parlé et on ne savait pas qu'on euh, qu avait un, un DRH qui était en train de nous prospecter là. Et un jour, il nous a dit, voilà, ce qui serait bien, ça serait d'abord qu'on qu se rencontre tous, parce que euh, Nicolas Nessien, il, il discutait avec toutes les poubelles de la région. Nous, on discutait entre nous. Moi, je discutais avec Philippe Bérard, puisque j'étais dans la même commission que lui. Il fallait se, se, se faire se rencontrer, tous ces gens-là. Il l'a fait. Nicolas Nessien a ficelé le projet avec Philippe Bérard. Parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas l'intention de rentrer dans rien. Et une fois que le projet il a été ficelé, j'ai dit « putain, c'est génial ce truc-là, c'est le truc qu'il faut ». quoi. On a fait quatre réunions publiques pour savoir si, accessoirement, ça pouvait intéresser les gens. Qu'il y ait un truc comme ça. Étant donné que j'avais déjà un passé un petit peu bizarre, je... ils m'ont dit, de toute façon, bon, il faut qu'il qu y ait un président, je pense que le mieux, c'est toi le président. Vends-toi. Et je me suis vendu comme président, j'ai été élu au premier tour avec 99,9%. Je n'ai pas voté, hein. donc le 1% c'était moi. Et on est parti comme ça, sans sous. Hein. On a signé un protocole d'accord avec la commune, de... justement, parce qu'on avait le lien avec Nicolas Nessien, euh, Alain Delestrade, qui lui est le vice-président de la communauté de communes, euh, Claude Raspail, qui lui est le président. Donc le projet, il s'est monté euh, dans son coin. Il a été proposé à Alain l'Estrade. Parce que si c'est pas proposé à un élu, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Alain Delestrade l'a proposé au conseil, au communautaire, quoi. et le projet s'est vendu, euh, il a eu l'approbation la, des maires. C'est des emmerdements comme dans une entreprise, parce qu'on augmente le nombre, on augmente les problèmes aussi, mais ça n'empêche pas que ça roule quand même, le mal qu'on a à trouver des bénévoles. Il y a de, tous les gens qui disent euh, « euh, Votre asos, elle est bien. » Elle est bien. Elle est même extraordinaire, elle est merveilleuse. Alors, euh, vous accepteriez d'être bénévole, bénévole chez nous Oui, mais vous comprenez, j'ai les petits-enfants. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est pas possible. Alors, j'en ai viré cinq. J'ai commencé par faire le ménage dans les gens qui étaient avec moi. Parce que justement, le problème, c'était avec eux, euh, c'était fait, le triporteur, pas pour les autres, c'était fait pour eux. Donc il y a eu le petit nettoyage, j'ai viré ma secrétaire, j'ai viré ma trésorière, enfin, j'en ai viré cinq autres. Des mecs euh, extraordinaires, quand j'y repasse. <rire> non, ça aussi c'est... Non, j'aurais jamais pensé qu'on peut... Qu'on puisse penser monter un projet comme ça pour sa gueule. Si, si je devais monter le même projet euh, que pour ma tête, je me mets à, à mon compte. Voilà c'est. Alors qu'ils ils avaient prévu. Enfin, c'est peut-être une technique. Hein, C'était de, de faire en sorte que ça rapporte à eux, créer leurs emplois. À eux, alors que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour créer des emplois, mais sûrement pas pour créer les emplois de ceux qui sont au conseil d'administration.